Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour la grâce, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la grâce de la vie, oh Dieu. Merci pour la grâce de la vie, Seigneur. Merci pour la grâce de la vie, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de la vie, Seigneur. Merci pour la grâce de la vie, ô oh Dieu. Merci pour la grâce de la vie, Seigneur de gloire. Merci pour la grâce de la vie, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir, ô oh Seigneur. Et nous bénissons ton Seigneur, Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ton autorité, Père. Nous bénissons ta sainteté. Nous bénissons ta, ta puissance, ta divinité. Nous bénissons ton omniscience, nous bénissons ton omniprésence, nous bénissons ton nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, Père. Sois béni ce soir, sois exalté ce soir, sois célébré ce soir, ô oh Dieu des, na des nations et de peuples sans fin et sans nombre, El Shaddai est ton nom, Adonai, Rapha est ton nom, « Adonai Jireh est ton nom, Adonai Titkenu est ton nom, Elohim est ton nom, sois béni, Saint-Esprit de Dieu. » Sois exalté, toi le Dieu de chaque moment, de chaque instant. Toi le Dieu qui nous inspire, toi le Dieu qui nous motive. Toi le Dieu qui nous parle, toi qui, le Dieu qui nous retresse, qui nous corrige. Toi le Dieu qui nous soutient, oh Dieu, l'aide indéfectible en tout temps, oh Père. Ce soir encore, nous bénissons en nom ce soir encore, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ton autorité, nous bénissons ta divinité, nous bénissons ta puissance. Ô oh, El Shaddai, Elohim, Elion, Adonai, Mekadesh, Adonai, Jireh, Makorodossi, Tene Marodossi, Tanamana Kadosh Kerio do Sita namai Kero do Sita, Mate Koro do Sete Miro dosita namana sente, Maro do namana sente Nemaika, Miro do Sita Kerio Sita namana sente, Bere Sita Koro do Sita namaika. Mante quentiment, maïquero do cite, mandere do citanamaika, miro do sintéquero do sente, mante querio do citanamaika, maro do sintanamana sente ne ira iramana sente do sintanamana kiria, maro do sintanamana sente ne maïka, mante coro do sita, mere do manda querio do.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 Je brise les œuvres de ténèbres ce soir au nom précieux de Jésus. Je les brise au nom précieux de Jésus. Je brise les œuvres de ténèbres, de puissance de ténèbres. Je brise leurs œuvres dans les vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, porte, élevez vos lanteaux, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte, élevez vos lenteaux. élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte, élevez vos lanteaux, élevez les portails éternels.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 Metekero dos Sintana Maika, Irabacente Keria, Flow Spirit Flow, Flow Spirit Flow, Flow Spirit Flow, Flow Spirit Flow.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 Seigneur. Bienvenue à vous à notre soirée de prière, encore dans notre mois de prière sous le thème Une église d'influence. Vous êtes connectés à la Nouvelle Jérusalem à l'antenne, Église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur Patrick Gaïga. Aujourd'hui, nous commençons spécialement à 20h30 parce que mon horaire professionnel aujourd'hui était euh, différent. Alors, nous ne pouvions pas manquer la prière, c'est pour ça que nous l'avons déplacée un peu plus tard. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence en présentiel et en distanciel. Alors, avant d'aller, de continuer dans la prière, nous allons arroser notre temps de prière avec la parole du Seigneur. Avec la parole du Seigneur, si nous prenons... Le livre des actes des apôtres, le livre des actes des apôtres, le livre des actes des apôtres, si nous prenons le chapitre, le chapitre 3, Actes des apôtres, chapitre 3. Bonsoir à vous, Maman Hélène, bonsoir à vous, Sœur Sandrine, soyez le bienvenu fidèle, fidèle de fidèles. Nous sommes dans les actes des apôtres, chapitre 3. Actes des apôtres, chapitre 3. Nous allons lire le premier verset au huitième verset. Actes des apôtres, chapitre 3 et à 8. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple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 Il le regardait attentivement Et s'attendant à recevoir de quelque chose Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent ni or Mais ce que je, je te le donne Au nom de Jésus Christ de Nazareth Lève-toi et marche Et le prénom par la main droite Il les fit lever au même instant Ses pieds et ses chevilles Des vers fermes D'un saut il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Nous sommes dans la semaine ici où nous parlons de l'affluence de l'église dans le temple. Et le sous-thème du jour c'est « Lève-toi et marche ». Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Acte 4.30 Acte la Bible dit ceci, « En étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Lève-toi et marche. » Dans le temple où l'église, spécialement les apôtres Jean, Pierre et Jean, dont nous venons de lire le récit, les apôtres proclament le nom de Jésus. Ils proclament le nom de Jésus. Dans le temple, l'église, par l'intermédiaire des apôtres, présente le Seigneur Jésus dans toutes ses dimensions. Et dans le temple, c'est là où on reçoit une révélation complète de Jésus au moyen du Saint-Esprit. Dans le temple, on nous montre que Jésus crucifié, c'est réellement lui le Fils et le serviteur de Dieu. Acte 3, 13, il est dit, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. C'est dans le temple qu'on nous révèle, que l'Église nous révèle, que les apôtres, le serviteur de Dieu nous révèle que Jésus le crucifié est réellement le Fils et le serviteur que Dieu s'est choisi. Dans le temple également, on nous révèle que le crucifié, c'est lui Jésus, c'est lui le sauveur du monde, c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans le temple également, nous recevons la révélation que Jésus c'est lui le juste, c'est lui le seul juste et par lui, nous revêtons la justice. Par lui, la justice divine nous est imputée par pure grâce. Dans le temple également, où nous, on nous révèle ou nous recevons la révélation que Jésus est le prince de la vie. Acte 3, 15. Pierre dit, Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Dans le temple également... On nous présente Jésus comme étant le Christ, celui qui a reçu l'onction, le Messie, que Israël attendait depuis des siècles et des siècles, bien que le rejetant. Dans l'Église, on nous enseigne et on nous révèle que nous n'avons pas à attendre un autre roi, un autre Christ, un autre Messie. Si ce n'est Jésus, celui qui est venu sur cette terre, qui a pris la condition de l'homme et qui a vécu pendant 33 ans, qui a été à la croix au calvaire, qui a porté nos iniquités, nos péchés, qui a été enseveli qui est ressuscité au troisième jour et étant resté sur la terre pendant quarante jours, il a été élevé par la majesté de la puissance divine et installé à la droite de sa majestueuse présence. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, par son nom tout genou fléchi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et le Père lui a remis le Saint-Esprit. Et il donne le Saint-Esprit à toute personne qui vient à lui, qui le reconnaît comme étant Sauveur et Seigneur. Il donne de façon libérale le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre Christ à attendre si ce n'est Jésus. Et ces choses-là, nous ne l'apprenons pas dans des livres de philosophie ou autres. Nous ne les apprenons pas dans le livre des géographies d'histoire. Nous apprenons cela dans le temple, lorsque la Bible est ouverte et la Bible est enseignée. Dans le temple également, selon Acte 3, 22, la Bible nous dit que Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » C'est dans le temple qu'on nous révèle que le Christ est le prophète, que Moïse avait annoncé et qu'il est de loin supérieur à Moïse. Dans le temple, Jésus est élevé. Et quand Jésus est présenté dans le temple, dans sa révélation complète, Qu'est-ce qui se passe Il y a des guérisons qui arrivent. Il y a des miracles qui arrivent. Il y a des prodiges qui arrivent. Et c'est ce que nous avons vu dans l'histoire de ce boiteux. On nous dit que ce boiteux était un boiteux de naissance. Il était à l'entrée du temple. Jour et nuit, tous les jours, ce boiteux était là. Les apôtres passaient. Les souverains sacrificateurs passaient. Les sacrificateurs passaient devant lui. Le peuple passait devant lui. Il leur demandait l'aumône. C'est quelqu'un qui était connu dans le temple. Mais le jour où Pierre et Jean, avec les 120 au global, ont reçu le Saint-Esprit, ils sont retournés dans le temple comme dans leur habitude. Et ce jour-là, L'attention a été spécialement portée vers cet homme boiteux de naissance. La Bible nous dit qu'ils se sont approchés de lui, puisque leur a demandé l'aumône. Le Il leur a demandé l'aumône, mais ils ne savaient pas qu'il était en face des hommes qui étaient différents, parce que le témoignage de Jésus était en eux, et qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Il leur demande l'aumône, le mais eux lui donnent autre chose plus que le monde dont ils demandaient. Ils lui donnent la guérison de son corps De boiteux de naissance Lorsqu'on a prié pour lui On a ordonné qu'il se lève et qu'il marche Boiteux de naissance qu'il était Il a reçu la force dans son corps Et il se levait pour marcher Et commencer une nouvelle vie Dans le temple Lorsque l'église est dans le temple C'est le lieu de transformation des corps le lieu de transformation des corps, c'est des lieux où les maladies doivent quitter les corps. C'est des lieux où, s'il y avait des influences mauvaises quelconques, doivent lâcher des corps. Et troisièmement aussi, le temple, c'est le lieu de transformation de vie, en changeant la condition sociale des gens. Cet homme boiteux de naissance, c'était un mendiant, il était dépendant des autres. Les autres lui donnaient selon leur bon plaisir. Il n'était pas utile à la société. Mais la Bible nous dit, lorsque Pierre et Jean regardaient ses yeux, le fixant et, et déclarant qu'il se lève et qu'il marche, il s'est levé, il a marché, il a commencé à sauter, à louer Dieu. Cet homme, non seulement son corps a été transformé, mais sa vie également a été transformée. Parce que nulle part on nous dit que cet homme a continué à être mendiant. Il est passé de mendiant à quelqu'un aussi qui pouvait un jour aussi donner aux autres. Son statut social a été changé. Il est devenu un homme utile à la société. Et c'est dans le temple également qu'il y a la transformation des vies sociales. La transformation des conditions sociales des gens. Dieu prend des gens qui sont inutiles, les gens qui sont restés de la société, il les prend il les taille, il les délivre, il les équipe et il les renvoie dans la société pour être... Utile utile à la société, utile à sa famille. Cet homme qui était peut-être rejeté par les femmes parce qu'il était boiteux, mais quand il s'est mis debout et il a commencé à être utile, peut-être qu'il s'est marié, peut-être qu'il a fondé une famille, peut-être qu'il est devenu grand-parent, arrière-arrière-grand-parent, parce qu'un jour, il a croisé l'église dans le temple. Alléluia Alléluia il est sorti de la cistana pour se prendre soi-même en charge et être de nouveau profitable à la société. Et ces choses-là, la transformation des corps, la transformation des vies, c'est le rôle que le Seigneur a donné à l'Église. Parce que le Seigneur a dit qu'il a fait de ses ambassadeurs des réconciliateurs, que nous portons la parole de la réconciliation. Ça veut dire que les hommes qui étaient séparés de Dieu, qui étaient en inimitié avec Dieu, avec cela, avec tout ce que cela implique comme conséquence, lorsque par l'Église, ils reviennent à Dieu, l'amitié est établie, ils sont réconciliés à Dieu, cette réconciliation-là leur fait porter la justice de Jésus. Et l'héritage et la bénédiction, entre autres, qui s'attachent à cette justice, leur est imputée et ça commence à influencer leur vie. Ça commence à toucher chaque dimension de leur vie. La dimension physique, la dimension sociale, la dimension financière, la dimension familiale. Toutes les dimensions de la vie de la personne est influencée lorsque le Christ vient. Et c'est l'église qui a le rôle de révéler le Christ Ce n'est pas la science Ce n'est pas les géographes Ce n'est pas les historiens Ce n'est pas qui que ce soit Le rôle de la révélation de Christ a été donné à l'église Alléluia Alors fort de cela, bien aimés du Seigneur Nous allons librement prier ensemble S'il y a un domaine quelconque de ta vie qui a besoin d'être transformé, qui est infirme, qui est boiteux, même si ça commençait de la naissance, aujourd'hui nous avons dit que c'est lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Comme comme les apôtres Pierre et Jean ont fait lever ce paralytique, Seigneur, je crois que ma situation se lève. Je crois que ma situation est en train de se mettre debout. Je crois qu'il y a une nouveauté dans ma vie. Je crois qu'il y a un changement. Et comme nous l'avons dit le dimanche, parle aux situations, parle aux situations, déclare des choses. Alors cette fois Jésus est Seigneur, nous allons entrer dans une prière libre. Ce temps qui nous est accordé, c'est pour que nous puissions prier librement et avec de petites directions. Amen Cette fois Jésus est Seigneur et nous prions ensemble. Une fois Jésus Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Alléluia, Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit ce soir, lève-toi et marche, Seigneur ce soir, lève-toi et marche, c'est encore une soirée de transformation de vie, c'est une soirée de transformation de vie. C'est une soirée de transformation de vie. C'est une soirée de transformation de vie. C'est une soirée de transformation de vie. C'est une soirée de transformation des corps. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. De la même façon, ô oh Dieu, tu as dit à Ézéchiel de parler sur les ossements desséchés, et les ossements desséchés sont devenus une grande armée, ô oh Dieu. Ce soir. Oh Dieu de gloire, tu es en train de lever et de mettre en marche les boiteux de la société, de lever et de mettre en marche les boiteux de la société, les exclus de la société, les boiteux de famille, les exclus de famille. Ce soir, oh Dieu, tu es en train de les mettre en marche. Ce soir, oh Dieu, tu es en train de les lever, oh Dieu. Reba Santa Rebossintana Maika, Mare do Centenemaika, Iramana Centenemaika, Mare dosita, Erebanda Centenemaikaria, Re pa pa pa, Mare do Cinta na Maika, Mare do Cinta na Maikaria, Re Maika, Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. Réba Santa Kéria. Réba Santa Namaïka, Toi que la vie a paralysé. Toi que la vie a rendu boiteux. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et et marche, Reba Santa Kérodocita, toi qui as abandonné les armes, toi qui as abandonné la lutte, toi qui as abandonné de te battre, lève-toi ce soir et marche, lève-toi, Rebosita Namaika, toi qui as abandonné de chercher le travail, tu as envoyé beaucoup de CV sans réponse positive, tu t'es découragé, la Bible nous dit ce soir, Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et, lève et marche, au nom puissant de Jésus, lève-toi et Mare docinta, lève-toi et marche. Reba sentélemaika, lève-toi et marche. Reba sentélemaika, reba baba, toi qui as abandonné, lève-toi et marche. Reprends les choses en main, lève-toi et marche. Toi qui as abandonné ta famille, toi qui as fui le toit conjugal, lève-toi et marche. « Retourne dans ta maison, retourne dans ta famille, retourne dans ta maison, nous appelons le retour, nous appelons le retour, nous appelons le retour au nom puissant de Jésus, les Baba. nous appelons le retour. » Des maris fugitifs, nous appelons le retour Des maris qui ont quitté les toits, nous appelons leur retour Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Lève-toi et marche, lève-toi et marche Là où tu es Marie, nous t'ordonnons de retourner dans ta maison Lève-toi là où tu es Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Reba sante Mere meredocita na maïka, quel que soit l'endroit où tu es retenu, quel que soit ce qui te retient captif, lève-toi et marche lève-toi et marche et retrouve le chemin de la maison lève-toi lève-toi lève-toi et marche Rebo -sante colia toi qui as abandonné les études lève-toi et marche lève-toi et marche reprends là où tu t'es arrêté lève-toi et marche reprends là où tu t'es arrêté lève-toi et, lève et marche devant toi il y a chemin nouveau par ses études, il y a un chemin approprié. Lève-toi, Papa, lève-toi, Iramana Sente, lève-toi et marche. Rébaba, toi qui as abandonné tes affaires, lève-toi et marche, réoriente-toi, frappe encore des portes, réoriente-toi, frappe encore des portes, frappe encore des portes, cherche encore des marchés, lève-toi, lève-toi et marche. Rébaba Santa Colia, toi sportif qui as abandonné le sport à cause de cette blessure, tu as abandonné tu es à la touche lève-toi lève-toi et marche lève-toi et marche lève-toi et marche reba papa reba sentenemaïka lève-toi et marche reba santa kéria iramana sentenemaïka lève-toi lève-toi et marche toi qui as abandonné cette relation amoureuse ses fiancées Lève-toi, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, au oh nom puissant de Jésus, lève-toi et marche, au oh nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. papa Rebo Santa Kelia, Reba papa, Rebo lève-toi et marche, Rebo toi qui devais entreprendre ce voyage, mais tu es intimidé, tu es intimidé par la situation actuelle. Tu n'oses pas franchir le cap. Lève-toi et marche. Lève-toi Et marche Lève-toi Et marche Reba Santa Coria Pose le pas de la foi Pose le pas de la foi Lève-toi Et marche Lève-toi Et marche Lève-toi Et marche La pa pa Lève-toi Et marche Reçois la force dans ton corps, toi qui es sorti de l'hôpital, toi qui as été hospitalisé, sorti de l'hôpital, tu es à la maison, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Au oh nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Reba papa, et Ramana Toi qui as Abandonner le ministère. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Reba, papa, rebo, santé, ekaradosita. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu lèves des musiciens et tu nous envoies des musiciens. Merci. Oh Alléluia. Nous le recevons, Seigneur. Nous le recevons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, les portes sont ouvertes. Les portes des nations sont ouvertes. Nous recevons les nations au nom puissant. De Jésus, nous recevons les nations au nom puissant de Jésus, nous recevons les nations au nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas une église communautaire, nous sommes une église interraciale, une église de peuple, une église de nations. Les portes sont ouvertes au nom puissant de Jésus, les portes sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Alors, toi, tout ce qui t'empêchait de venir. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Nous brisons les barrières raciales. Nous brisons les barrières communautaires. Nous brisons les barrières sociales. Nous brisons les barrières géographiques. Nous brisons les barrières culturelles. Nous brisons les barrières historiques. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche Quelle que soit ta culture, quelle que soit ta race, quelle que soit ta condition sociale, l'Église dans le Temple, c'est la maison de ton Créateur. Lève-toi et marche Lève-toi et marche Lève-toi et marche Nous t'attendons Nous t'attendons Lève-toi et marche Nous t'attendons Lève-toi et marche, quel que soit ce qui a été dit. N'écoute plus ces mensonges. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. Rabba. papa, repose papa, t'es toi qui tardes à franchir le cap, de recevoir Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et sauveur. Lève-toi et marche, prends cette décision, accepte-le maintenant. Lève-toi et marche, reçois Jésus. Lève-toi et marche, reçois Jésus. Lève-toi et marche, reçois Jésus. Lève-toi et marche. Reçois Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Et que les chaînes tombent. Que les chaînes soient brisées. Dans ta vie. Dans ton existence. Les chaînes de l'enfance. Les chaînes congénitales. Qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus. Qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus, qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus, qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève Fini de retarder la décision, la décision de parler à cette personne. Lève-toi et marche. Je brise la peur. Je brise la peur. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Postule à ce poste. Postule à ce poste. Lève-toi et marche. Postule à ce poste. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche va dans le bureau, chez le cap, va dans le bureau, n'aie pas peur, n'aie pas peur, lève-toi, lève-toi, n'aie pas peur, lève-toi, et marche, lève-toi, et marche, Rababababa, repose santé, et rababasse santé Que les cancers quittent les corps Que les cancers quittent les corps Lève-toi et marche Rababababa, papa, santé, qu'il y a Il y a ma na santé de Maïka Rababababa, repose santé de Maïka, il a pas les bons centaines maïka, puis encore bien aimé, puis encore, va encore plus loin. Les baba baba, les bons centaines de maïka, les baba lève-toi et marche. Les bons centaines de maïka, les baba baba, les bons centaines de maïka, lève-toi et marche. Les baba baba, les bons centaines de maïka, les anges de Dieu sont à l'œuvre. Je vois les démons partir comme les sauterelles. Je vois les démons s'enfuir comme les sauterelles. Je vois les démons quitter ta maison comme les sauterelles. Je vois les démons s'enfuir comme les sauterelles. Je les vois s'enfuir comme les sauterelles. Je les vois s'enfuir comme les sauterelles. Parce que tu t'es levé. Parce que tu t'es levé. Parce que tu t'es levé. Je le vois partir, je les vois partir, je les vois partir, parce que tu t'es levé, parce que tu t'es levé, parce que tu t'es levé, parce que tu t'es levé, parce que tu t'es levé. levé, levé. Ira baba, baba, Re Baba, Re bon santé, Re Baba, Re bon santé, Ira bon santé, Re bon santé, Je vois des civilites être guéri, je vois des civilites être guéris.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 Le sente, de maïka, il de il la santé, le baba, de maïka, baba, Revo sente la maïka, redosita la maïkalia, ya, revo ba ba ba ba, lève-toi et marche, revo sita la maïka, lève-toi et marche, revo sita la maïka je libère le feu dans ta maison, je libère le feu de la prière, le feu de la prière dans ta maison, le feu de la prière dans ta famille, le feu de la prière dans, la prière dans ton foyer, je libère le feu de la prière la prière avec audace La prière de la foi La prière de la détermination La prière violente Je libère le feu de la prière Reba Baba Je libère le feu de la prière Reba Santa les Reba Baba Je vois les anges se lèvent Reba Santa Coria Je vois les anges combattre Reba Santa Keria Je rebossine Reba Baba Baba il a banda saint maïka. lève-toi et marche, réclame cet héritage, c'est ton héritage, n'aie pas peur, c'est l'héritage de la famille, n'aie pas peur, c'est l'héritage de la famille, lève-toi, lève-toi et marche, réclame cet héritage, répaba papa, répos sainténémaïca, iramanda sainte, baba, papa, Maïka, il a manassé le Lève-toi et marche. Les papas, papa. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Les papas, papa. Les santé. Les papas, papa. Les beaux sintanamaika. Les papas, papa. Les forteresses coulent, Les forteresses s'écoule, Les papa, les forteresses écoulent. Les papa, les forteresses coulent. Demain tu verras quelque chose, demain tu verras quelque chose, comme les lépreux, demain tu verras quelque chose, car la forteresse laisse s'écouler, demain, demain tu verras quelque chose, demain tu verras quelque chose au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, comme les lépreux, Rebabcenta, Icarabcenta demain tu verras quelque chose très beau site d'Amérique de d'Amérique Demain, tu verras quelque chose. Papa, les bons citanamakaria, les papa papa, les les les les papa papa, les les le papa papa, les bons les les et papa les les les et Repose, -E Demain, Toi et marche, le posté -E de Baikaria. Demain c'est ton jour. Lève-toi et marche, le posté -E de Baikaria. Lève-toi et marche, le postaqueria. Il abandasse Sainte de Baika. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur. Avant de continuer à prier, nous allons lire un texte de la Bible. C'est l'instruction du Seigneur pour confirmer ce dont nous sommes en train de prier. Deux rois chapitre 7. Deux rois chapitre 7. À partir du premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et deux mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Demain, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte, Quatre lépreux, comme à l'entrée de la porte, il y avait ce boîtier de naissance dans Acte 3. Ici, dans 2, roi 7, on nous dit au verset 3, « Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Que resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. » Allons-nous jeter dans le camp de Syria Alléluia Demain, allons-nous jeter dans le camp de Syria Là où il y a fait opposition, tout ce qui t'effrayait, tout ce qui te bloquait, cette montagne insurmontable et imprenable, demain, nous mourrons également. Si nous restons ici, nous mourrons. Si tu ne bouges pas, la situation ne va pas changer. Si tu ne poses pas le pas de la foi, la situation va rester comme telle. Mais les lépreux se sont dit, allons-nous jeter dans le camp de Syrien. Allons-nous jeter dans le camp de Syriens. Autrement dit, nous nous levons et nous marchons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp de Syrien. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp de Syriens, voici... Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp de Syria un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre tous les rois des Hébreux. Voyez le bruit ici. C'est comme Ézéchiel 37, le bruit et le mouvement des ossements desséchés. C'est l'œuvre du Seigneur. Il fait entendre le bruit dans le camp de Syria. Demain, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, bien-aimé du Seigneur. Tu pourrais continuer, je pourrais continuer. Tu continueras ce passage à le lire dans ta maison, parce que c'est une instruction divine. Parce que c'est une parole divine qui vient pour toi, pour te dire « Lève-toi et marche !» Alors, comme les lépreux, nous avons dit « Lève-toi et marche !» Maintenant, toi-même, tu te dis « Je me lève et je marche Je me lève et je marche Je me lève à passant ta Et demain, tu iras Demain, tu iras Demain, tu... Tu je sens que je dois continuer la lecture encore. La Bible dit au verset 8, le verset 8, « Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Pierre et Jean dirent à ce boiteur de naissance, « Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont reçu la parole. Et avec la parole, ils se sont levés et marchant. Et en retour, ils ont reçu l'or, l'argent, les biens précieux. Ils sont devenus utiles à la société. Ils dirent ils ont reçu des vêtements qu'ils allaient cachés. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente. Je suis au verset 8. Et on emportèrent des objets qu'ils allaient cachés. Puis, ils se dirent l'un à l'autre... Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Demain, c'est une journée de bonnes nouvelles. Demain, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ça veut dire que ton futur est, une fu est un futur de bonnes nouvelles. Alléluia Ne regarde plus maintenant. Regarde demain. Le futur est un futur glorieux. Demain, c'est un demain de bonnes nouvelles. Lève-toi et marche. Il continue en disant, le verset 9 toujours, « Si nous gardons le silence, » Et si nous attendons à ce que la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Ils partirent. Ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp de Syria. Voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent. Et il transpire ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans le camp, dans, dans les champs. Le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants. Et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit. Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Voyez, osman desséché. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit deux chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée de Syrie en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets or, alléluia, que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit, pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle Et deux mesures d'orge pour un cycle Selon la parole de l'Éternel Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier Sur la main duquel il s'appuyait Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple Il mourit selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu Quand le roi était descendu vers lui L'homme de Dieu avait dit alors au roi on aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle. Demain à cette heure, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle Élisée avait dit tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet que celui qui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et eut mourut. Alléluia Lève-toi et marche Telle est la parole de Dieu pour nous ce soir. Pour confirmer acte 3, lève-toi et marche Alors par la foi, pendant encore quelques minutes, tu vas te dire, je me lève, je marche je me lève, je marche Comme les ossements desséchés Sont devenus une grande armée debout Il en est de même de ta vie Demain, lève-toi et marche Amen. Amen, Amen, Amen Avant de prier, nous allons chanter un chant qui dit J'entends les cris de l'armée du Seigneur J'entends les cris de l'armée du Seigneur Créer de victoire de triomphe, oui l'armée du Seigneur, oui l'armée du Seigneur, oui l'armée du Seigneur va de l'avant. J'entends les cris, j'entends les cris de l'armée du Seigneur, j'entends les cris de l'armée du Seigneur. Cré de triomphe, créé de louange, oui l'armée du Seigneur, c'est l'armée du Seigneur. Oh, merci du Seigneur, pas de l'avant, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, oh, alléluia, de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Bien aimé, j'ai reçu la foi par rapport à cette parole. Alors pini, je marche. J'ai reçu la foi. Je marche, Seigneur. Je marche, Seigneur. Je marche, Seigneur. Je marche, Seigneur. Je marche Seigneur, toi qui m'as dit lève-toi et marche. Je te réponds maintenant Père. Je marche, je marche Père. Je marche dans la conquête. Je marche dans le dépouillement de ceux qui m'ont dépouillé. De ceux qui m'ont dépouillé. Je marche dans la récupération de ce qui est à moi. Je marche dans la récupération de ce qui est à ton peuple. J'entre dans le dossier de ton peuple. J'entre dans le dossier de ton peuple et tu marches. Je libère la foi. Reba Santa Je libère la foi en cette parole. Je libère la foi en cette parole. Je Demain, c'est des bonnes nouvelles. Demain, c'est des bonnes nouvelles. Demain, c'est des bonnes nouvelles. Demain, c'est des bonnes nouvelles. Les bababas, les bosintanamaika, -ba ne doute pas agir. Ne doute pas agis Cela ne dépend pas de toi. Au pays à la parole, prends cette parole. Prends cette parole. Au pays à la parole, marche sur cette parole. Marche sur cette parole. Marche sur cette parole.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 Marche, marche, marche. N'hésite pas, ne doute pas. Marche, marche. N'hésite pas, ne doute pas. Demain, demain, demain, demain. Marche, marche, marche. Reba, Baba, ba, Rebo Santa Celia. Irabanda sente. Reba, Baba Baba, Rebo Sintana Maika. Mare do Sintana Manakeria. Irabanda sente. L'ancien est là, l'ancien est là. Reba, Baba Baba, est là. Rebo Sintana Maika. Reba ba ba santa e rabanda santa, mere do santa naika, reba Rebaba ba ba, santa naika l'onction est là, l'onction est là, Rebaba que cette onction te propulse, iraba ba que cette onction te propulse, cette onction te propulse, je crois en ta parole, je crois en ta promesse je crois à la prophétie. Je crois à la prophétie. Je crois à la prophétie. Je crois que la paix. L'onction est là. L'onction. Ré-Bababa. Ré-Bos Sintana Maïka. Et ré-Bas Sante-Té. I-Rabanda Sinté. Et Rabas Nous sanctifions cette parole. Au nom puissant de Jésus. Ré-Bababa. Ré-Bos Sintan. Ré-Bababa. Ré-Bos Sintana Maïka. Ré-Bas. Oh, hallelujah. Ré-Bababa baika rebosita na Maïka, reba baba baba, rebosita na Maïka, ira santa coria ira babaïka, mère de sitana mana setou, korebosita na Maïka, mère de ira banda Alléluia, alléluia, alléluia. Avant que nous puissions Clôturer cet instant Il y a une image qui me vient à, à l'esprit Je vois une voiture qui était à l'arrêt Une voiture qui était à l'arrêt Et je vois une personne avec une clé démarrer la voiture Et la voiture a démarré Ça veut dire qu'il y a une vie qui était à l'arrêt Maintenant qui redémarre, Qui redémarre. Lève-toi et marche Alléluia Nous allons dire Merci au Seigneur, il est 21h29. Merci au Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Disons merci à notre Père. Oh, cette image est très forte. Seigneur, merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour l'exaucement de nos prières, Seigneur. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour l'exaucement, de... oh, oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, la, merci Seigneur, <Bestyre> parce que tu viens au secours de notre foi. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu viens au secours de notre foi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, c'est cela, Père. Oui, c'est cela, Père. Oui, Père, c'est cela, Père. Yes Lord. Yes Father. Yes Father. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, Seigneur. pour la vie, yes, pour yes. la bonne nouvelle. Yes Lord. pour la bonne nouvelle. Yes Lord, pour la bonne nouvelle. Yes Father God, merci Seigneur de gloire. Merci pour la vérité Merci Seigneur. de gloire. Merci pour ce soir Père. Merci pour ce soir Père. Merci pour, merci pour ce soir Père. Ce soir, Père. Mais oh, hallelujah, merci, merci Père. Oh Seigneur, merci. Nous ne doutons pas, Père. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Voilà, nous allons faire la prière de notre Père. Si le Seigneur vous a mis à cœur d'apporter 10 offrandes ou un don spécial, n'hésitez pas hésiter les coordonnées, le numéro de compte de l'église. Vous l'avez à défaut, ça se trouve sur nos pages Instagram, YouTube et également sur le site de l'église. 3 Nouvelle Jérusalem, et YouTube, NJ, Instagram, La Nouvelle Jérusalem, London, Messenger, La Nouvelle Jérusalem, London, Facebook, La Nouvelle Jérusalem, London également. Merci Seigneur, notre Père, qui est aussi... Oh, alléluia, bien-aimé. C'est parce que nous devons arrêter la prière. Respecter le temps, mais la présence de Dieu est là. La présence, la présence du Seigneur est là. La présence du Seigneur est là. La présence du Seigneur est là. La présence du Seigneur est là. Oh, la présence du Seigneur est là. Précieux Saint-Esprit, qu'allons-nous faire, Seigneur Qu'allons-nous faire, Seigneur C'est toi le boss, c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Nous nous dépendons de toi. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas arrêter ton merci, mouvement. Seigneur. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas arrêter ton mouvement, précieux. Oh, merci, Seigneur. Prostère-me Yahweh Prostère-me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 Oh. Oh. oh Seigneur, je te rends toute la gloire, je te rends toute la gloire, c'est parce que tu nous aimes et que tu nous visites de la sorte Papa, c'est parce que nous avons dû prier Oh, Seigneur, merci, parce que tu souffles un vent nouveau dans ton église. Beaucoup traversent des moments difficiles, Seigneur. Tu as entendu nos cris et tu souffles un vent nouveau, Seigneur. Tu souffles, oh, merci, Seigneur. Tu souffles un vent nouveau dans ton église. Tu souffles un vent nouveau dans ton église, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas relever maman, mamie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tous ceux qui étaient à terre dans ton église, tu les relèves, Seigneur. C'est la voiture qui redémarre, Seigneur. Tu le relèves. Merci, Papa. Oh, tu as entendu les cris de ton peuple, Seigneur. Tu as entendu les cris de Boiteux. Alléluia. Tu as entendu les cris de l'épreuve. Tu as entendu les cris, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Oui, oui, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sans le Seigneur me dire, dire à une personne, si le Seigneur exauce ta prière, est-ce que tu vas rester autant fidèle à la prière C'est à toi, avec ton Dieu, de lui faire la promesse. Si je t'accorde ce que tu me demandes, resteras-tu aussi fidèle et régulier qu'il en est ainsi devant ma présence. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Oh, mer merci Seigneur. Bien-aimé, je vois les, les écluses des cieux. Je vois les écluses des cieux qui s'ouvrent. Comme les lépreux, les écluses des cieux se sont ouvertes pour les lépreux. Je, je, je sens, j'entends je, je, ce bruit, les écluses des cieux s'ouvrir pour des personnes qui traversent des moments extrêmement difficiles où tout semble être fermé, tout semblait être fermé mais le ciel s'est ouvert pour toi le... oh hallelujah merci oh hallelujah, merci Seigneur oh tu vas commencer à vivre maintenant une saison nouvelle tes dîmes ont ouvert les églises de cieux. Oh, je... oh hallelujah voilà, c'est ça c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, reçois, reçois. Tu, tu, tu as l'impression qu'il y a une lumière qui descend sur toi. C'est ça. C'est la lumière de la grâce divine. Oui, oui tu, tu sens ça. Tu sens ça comme un flot, mais c'est un flot de lumière. C'est la grâce divine. C'est la grâce de Dieu. Oh, c'est la grâce de Dieu. C'est pour toi. C'est pour personne d'autre, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Oh, oh, répassé Je vois une coupe remplie de cris, une coupe remplie de cris, des cris de prière. Oh, je vois la coupe remplie, le cri de prière, le cri de prière. Oh, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Merci. Oh, merci. La coupe, elle est encore devant toi. La coupe est encore devant toi. Elle n'est pas encore pleine. Elle est devant toi. Il y a encore un chemin. Mais elle est devant toi. Elle va bientôt être remplie. Et les anges de Dieu vont prendre cette coupe comme une offrande l'a mener devant le trône de grâce. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pour bientôt c'est pour bientôt, persévère, continue encore, continue encore, continue, continue, ne te relâche pas, continue. Merci Père, merci précieux Saint-Esprit, nous t'avons obéi, et en retour, souviens-toi de chacun d'entre nous, et fortifie encore toutes les promesses que tu as, les paroles que tu as déclarées ce soir, elles sont oui et amen au nom de Jésus-Christ.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 Merci. Mm -hmm.